Et eh bien voilà que nous sommes maintenant capables de dessiner des polygones réguliers de toutes sortes, de manière très simple, en utilisant le logiciel Scratch. Alors c'est bien de pouvoir dessiner, d'être de capable de dessiner des carrés, des triangles, des pentagones, des icosagones, tout ce que l'on veut, mais on pourrait trouver dommage que on n'y est pas dans la, la zone des, des blocs déjà disponibles, qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre bloc pour dessiner un carré, un bloc pour dessiner un triangle, etc. Ce serait bien pratique. bien, ça n'existe pas. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand un bloc n'existe pas, eh bien, on peut l'inventer. Je vous fais la démonstration avec un bloc pour dessiner un triangle, disons. Alors pour cela, je vais me diriger dans la palette des blocs, dans l'ensemble qui s'appelle mes blocs. Et là, je ne dispose actuellement d'aucun bloc, mais, comme vous le voyez à l'écran, je peux créer un bloc. Voilà ce que je fais immédiatement. Alors, le système me demande maintenant de donner un nom à ce bloc qui va permettre de dessiner un triangle. Alors, il me semble qu'un bon nom serait « triangle ». Nous n'allons pas nous préoccuper de la partie inférieure de la fenêtre pour l'instant et nous allons simplement dire que nous sommes OK avec tout cela. Voilà, nous avons maintenant dans la zone « mes blocs » un nouveau bloc qui s'appelle « triangle ». Et, et comment, comment que va-t-il se passer eh bien, Si je clique sur le bloc, il ne se passe strictement rien du tout. En fait, je n'ai fait que donner un nom à ce bloc, mais je n'ai pas encore dit comment il fonctionnait. Alors, pour cela, eh bien, on va maintenant euh, passer au dessin du triangle et expliquer à notre système comment faire pour réaliser ce dessin. Donc, pour cela, j'ai besoin d'aller dans palette des outils du de stylo. Alors, je propose de commencer par mettre le stylo en position d'écriture, puis je vais dans les contrôles et je vais dire qu'il faudra répéter trois fois un certain nombre d'instructions. Quelles instructions Eh bien, avancer d'un certain nombre de pas, puis tourner de 120 degrés pour un triangle. Je vais donc dans les blocs de mouvement. Alors, avancer de... Alors, prenons un nombre de pas raisonnable, mettons 80, et puis tourner, tourner, mettons à gauche, de 120 degrés. Voilà. Et maintenant, mon bloc triangle contient également la définition du triangle. Donc, si maintenant je veux l'exécuter, je clique sur le bloc et le dessin s'exécute. Autre manière de procéder maintenant, celle que l'on va utiliser d'habitude, c'est-à-dire voilà, je vais maintenant utiliser la définition du triangle que je viens de créer. Donc pour cela, alors je vais mettre la définition un peu sur le côté, je reviens dans mes blocs et... Je vais dire que je veux maintenant utiliser le bloc triangle. Donc pour ça, je l'amène dans la zone des scripts. Je vais repasser dans les événements. Alors quand le drapeau vert est cliqué, que va faire le système Il va exécuter l'instruction triangle. On y va Je clique le drapeau vert et le lutin a à nouveau dessiné un... Triangle. Alors, je vous laisse maintenant euh, continuer le travail pour le dessin, par exemple, d'un carré, puis éventuellement ensuite le dessin d'une petite maison. Bon travail!